Hey bonjour à tous les amis, c'est une journée en son trou. Si juste comme ça, c'est normal. Oh. <rire> je passe la souris, play, il devient Ono. Oh oh no. <rire> <rire> Get out of my face! <rire> <rire> Comment il est parti? Il <rire> <C> est parti, il <rire> <rire> Ok, d'accord. Sunkey, le fantôme, allez, le. Merde, je vais le faire pour de... Ok, donc. Voilà, tête d'Ogman. Ah, la tête d'Ogman. Sunkey, date, Sphinx. Wesh Ça c'est Tim Toon. Ça va en cou, ça y est. Allez. Hop 4. Qui a réussi, je suppose. <rire> win a life, tu gagnes mille. Life. une vie. Live, c'est une blague. <rire> oui. Bah voilà, on a réussi, les amis. Oh, je suis bloqué. Okay. Oh le temps qu'il met pour... Euh, pour marcher allez, hein. <rire> Le bruit de la, la Mario T'es sérieux là Je n'importe quoi C'est pas bien que je couperai Maintenant euh, on peut mourir dans une queue. Un ah, il faut juste rester là. Okay. Parce qu'on n'a pas le temps de se retourner. Merci, bougez plus les jambes. Ah ok, on a un niveau ah, ok l'enculé, acte ah. de Non. J'espère que dans le jeu de base. Enfin, je dire dans Il y a what the fuck Putain, j'ai explosé. Oh non, faut que je repasse ça. Putain, j'ai explosé, j'ai mis ce bordel! Ça fait pas mal ce machin! J'ai peur là. Hein. Au moins, je te mais... Ok, donc je suis. Les je du chaos Ok. On a les émeraudes du KO! N'importe quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il y en a bien 7. il y eh, hey, le jeu avait trop évenu Super Sunkey oh, Tu vas pousser un bouton Oh, bah, Oh, super C'est <rire> un fucking masterpiece Partie 3. Bah la partie 3, la tête qu'ils ont. La partie 3 on va la faire la prochaine fois. Merci à tous de regarder cette vidéo de ce que vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ouh là les mains ils ont claqué. Et ciao les amis.